Bonjour à tous, merci de votre présence pour notre webinar Digital Club. Je vais me permettre de vous faire patienter encore 10 secondes, on est tout juste à l'heure, pour que tout le monde puisse se connecter avec 15 secondes, et puis on démarre ensemble. En attendant, n'hésitez pas à me mettre des messages pour nous dire si vous avez une bonne visibilité, si vous me voyez bien, vous nous entendez bien. Je euh, vais également en profiter, Clara. Je pense que tes notifications sont encore allumées. Euh, parce que les Parfait. Ça n'embêtera personne. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Les notifications sont coupées. <rire> Parfait. Euh, je pense que pratiquement tout le monde est connecté. Euh, encore une fois, merci à tous d'être présents. Euh, Aujourd'hui, dans le Digital Club, donc pour ceux qui ont déjà suivi les, les, les derniers webinars, Digital Club, c'est un format qui a voulu celle-ci pour vous présenter les solutions de digitalisation pour vraiment vous donner le maximum de possibilités. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment vous allez pouvoir être payé en temps et en heure grâce à des outils digitaux. Et pour ça, je suis accompagné aujourd'hui de Moment, de Clara, de chez Moment. Bonjour, merci Anthony pour, pour cette invitation et euh, euh, j'espère que cette présentation sera... Euh, riche euh, en informations, n'hésitez pas à, à nous poser vos, vos questions euh, durant, le, durant la présentation. Oui, exactement. Euh, très bien vu, Clara. Vous pouvez nous poser les questions. Donc, Comme vous l'avez vu, il y a un chat. On a beaucoup de bonjour. Bonjour à tous. Euh, sur ce chat, en fait, c'est vraiment quand vous avez un problème technique euh, ou quand vous voulez nous alerter de quelque chose pendant le, le webinar, et vous avez un onglet questions juste à côté, euh, vous n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure du webinar, si vous le souhaitez. À la fin, de toute façon, on prendra 5-10 minutes ensemble pour répondre à, à, à, à vos questions. Donc, vous n'hésitez pas, vous vous en posez un maximum. Je vous propose de débuter maintenant. Donc, euh, d'abord, on va vous expliquer très rapidement ce qu'est le Digital Club. Donc, Digital Club, aujourd'hui, chez celle-ci, c'est une série de six webinars pour vous présenter à chaque fois six outils différents euh, qui, qui travaillent main dans la main avec celle-ci. Euh, donc, aujourd'hui, on va parler de, de, de paiement. Euh, la semaine prochaine, par exemple, on va parler de comptabilité avec votre expert comptable qui travaille main dans la main avec celle-ci. L'idée n'est pas d'aujourd'hui promouvoir nos deux solutions, mais vraiment de vous expliquer comment des outils digitaux comme les nôtres peuvent vous rendre service. Je commence par vous présenter très rapidement celle-ci. Euh, celle-ci euh, celle on existe depuis maintenant 11 ans. Euh, on a été créé par Frédéric Coulet, Alain Mévelec, euh, à La Rochelle. On est toujours à La Rochelle aujourd'hui, sur le port des Minimes. Euh, enfin, sur le port des Minimes, pour moi, c'est à la maison, euh, à La Rochelle quand même, mais en, en télétravail. Euh, on est aujourd'hui euh, 75 collaborateurs, hein, ça évolue assez vite, mais on doit être 75 collaborateurs à travailler tous ensemble euh, sur le port des minimes. Vous avez le service commercial, service développement, service marketing, on travaille tous au même endroit, le support également. Et celle-ci, c'est aujourd'hui environ 4500 clients pour 19 000 utilisateurs. La différence entre des, ces deux chiffres s'explique parce que aujourd'hui, vous pouvez avoir un compte celle-ci avec 10 utilisateurs, 100 ou 1000 utilisateurs. Très rapidement, l'offre celle-ci, c'est trois outils, avec des fonctionnalités dans ces trois outils. On vous propose un outil de CRM, un outil de facturation, un outil de comptabilité. On se voit aujourd'hui les plus performants français, avec des, des fonctionnalités dans ces outils qui vont vous faire gagner du temps, de la productivité, qui vont vous rendre service tous les jours. C'est vraiment des outils qui se veulent utiles pour un manager, mais également pour vos équipes. Donc vous allez gagner en fait du temps et de la et, de la productivité à chaque strat euh, managériale. Pour revenir à, à ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, on, va, on va parler des paiements. Le paiement, c'est ce qui fait fonctionner aujourd'hui une, une société, c'est ce qui vous permet d'avoir de la trésorerie. Euh, nous, aujourd'hui, chez celle-ci, on a beaucoup de TPE, PME qui travaillent avec nous et qui nous ont alertés, on s'en est rendu compte également euh, nous-mêmes, euh, sur les faillites. 25% des faillites sont dues à des retards de paiement. C'est juste... Euh, monstrueux, c'est énorme, il y a les retards de paiement, il y a les défauts de paiement, c'est beaucoup d'argent perdu, comme vous pouvez le voir, c'est de la trésorerie qui s'envole, c'est des sociétés qui font faillite. Donc nous, en tant que solution de facturation, comme beaucoup d'autres, on a mis des choses en place dans notre outil. On s'est vite rendu compte que ce ne serait pas forcément suffisant. C'est pour ça qu'on va vous proposer également d'aller vers naturellement de l'assurance à la facture. Donc dans un premier temps, ce que moi je vais vous proposer, c'est de vous lister les fonctionnalités qui sont importantes, cruciales, quand vous allez choisir votre outil de facturation. Ces fonctionnalités vont vous aider à sécuriser des ventes et à vendre plus. Donc la facturation, les fonctionnalités pour vous permettre de vendre plus. En fait c'est très simple, l'idée c'est de pouvoir créer des documents de vente très rapidement. J'ai mon client au téléphone, il a besoin que je lui envoie un devis, en quelques clics mon devis il est fait. Et ça passe par des fonctionnalités qui sont, par exemple, les modèles de documents. Pouvoir récupérer un modèle qui est existant, que je peux récupérer à volonté. Je change une ligne, je change deux lignes, je change un produit à l'intérieur et je l'envoie par mail très facilement, très rapidement. Ensuite, j'ai du tracking. Ça veut dire que je vais être capable de savoir quand a reçu mon client mon devis, à quel moment il l'a ouvert et combien de temps il l'a ouvert. Imaginez la, la puissance de striking quand vous voulez relancer un client par rapport à un devis. Vous savez qu'il l'a lu hier, vous savez qu'il y a 10 minutes il était sur le document, vous savez qu'il l'a regardé pendant une heure par exemple. On a également la signature électronique. Euh, ça, ça devient presque indispensable aujourd'hui d'envoyer un document avec une, signa... avec une signature électronique. Vous allez pouvoir sécuriser une vente. Euh, les signatures électroniques sont, sont juridiquement totalement valables autant qu'une signature papier j'ai même envie de dire plus, et en plus c'est extrêmement simple. Fini l'époque où on vous demandait d'envoyer un mail, ce mail il fallait l'imprimer, le signer, le rescanner et le renvoyer. Ça devenait vite un cauchemar, il suffisait que votre imprimante ne marche pas, ou que ça ne pas bien connecté à votre ordinateur, et ça devenait mission impossible. Aujourd'hui vous recevez une notification, vous cliquez, un peu comme un paiement sur le lien, vous recevez une validation par SMS, vous tapez le code et votre signature est enregistrée à la caisse des dépôts. On a également le paiement en ligne. Euh, crucial, le paiement en ligne, si vous envoyez un document de vente et que c'est compliqué de payer, euh, vous allez attendre longtemps les paiements. Là, aujourd'hui, vous pouvez, c'est une fonctionnalité cruciale dans un outil de facturation, payer en ligne directement. Un lien cliquable et je rentre ma carte bleue. Tout le monde aujourd'hui le fait pour acheter les cadeaux de Noël, pour aller faire les courses euh, quand on fait les courses au drive. Donc, c'est extrêmement simple, c'est ancré dans, dans la tête de tout le monde. Euh, mettez absolument cette fonctionnalité du paiement en ligne dans votre outil de facturation. C'est obligatoire aujourd'hui. Et le petit plus, euh, la facturation récurrente. Quand vous avez des clients euh, à qui vous vendez tous les mois, euh, sous forme d'abonnement par exemple, euh, la facturation récurrente vous permet en fait, de générer de la facturation de façon autom automatique et autonome. Donc euh, imaginez le, le temps gagné, euh, pas d'oubli, pas de retard, la facture partira au moment où vous l'avez déterminé, euh, je ne sais pas, moi, le premier lundi de chaque mois, euh, à 9h30, si vous l'avez décidé, vers la personne euh, qui doit la recevoir. Donc, C'est vraiment... Euh, les fonctionnalités qui vont vous permettre, comme c'est noté, de vendre plus, plus facilement, et tout en restant seulement. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on s'est rendu compte que ben, ce n'était pas suffisant. Il fallait vous donner plus de sécurisation. Et plus de sécurisation, ça veut dire de l'assurance à la facture. Donc très naturellement, nous, on s'est tourné vers Moment. Voilà, comme tu le comme tu le disais très justement en introduction, Anthony, aujourd'hui les, les défauts de paiement, ça génère 25% des, des faillites en, en France, les défauts et les retards de paiement. Mais ce, ce dont on parle peu, c'est euh, comment ces retards de paiement vont mettre à mal votre organisation au sein de l'entreprise. Euh, en fait, aujourd'hui, une fois qu'on a euh, signé euh, un deal avec un client, euh, on ne s'arrête pas à la livraison de la prestation et euh, à l'envoi de la facture. Euh, aujourd'hui, on est obligé de relancer... Euh, le client avant la date d'échéance, on le constate chez Moment, euh, on, nous relançons les clients avant la date d'échéance si la facture n'a pas encore été réglée. Euh, ensuite, je suis obligée de m'assurer que le client a réglé sa facture. Euh, donc, ça veut dire parler avec la comptabilité ou parler avec mon expert comptable ou encore regarder sur si me relevé de, de compte en banque euh, si la facture a été réglée ou pas. Et si la facture n'a pas été réglée, euh, je suis obligé euh, déjà de savoir si j'ai envoyé la facture à la bonne personne bien souvent euh, la personne avec qui vous êtes en contact euh, donc votre client n'est pas celui qui va au département comptabilité régler la facture donc ça veut dire prendre du temps pour connaître le bon interlocuteur et puis ensuite euh, engager un cycle de relance qu'il va falloir cadencer donc ça veut dire passer du temps à relancer votre client en moyenne chez moment on constate que nos clients passent trois heures et demie par facture en retard payé en retard. Et enfin, parfois, certaines factures ne sont pas payées. Donc, ça veut dire avoir recours à des solutions que vous connaissez, type la facturage, l'assurance crédit. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a décidé de vous présenter Moment, qui peut vous aider sur l'ensemble de ces points et qui peut vous dégager, en fait, du, du temps de vos équipes ou de vous-même, si c'est vous-même qui vous occupez de, de tous ces points. Et ça arrive assez régulièrement chez l'ensemble de nos clients. Ouais, je, vais, je vais même appuyer un peu plus tes propos, euh, Clara. Euh, moi, je parle beaucoup à nos clients, celle-ci. Euh, J'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec eux. Et en fait, je me suis rendu compte que même avec un outil euh, très, très automatisé comme le nôtre, euh, il y a forcément une étape où on doit euh, euh, passer du temps à aller réclamer de l'argent à des clients qui, qui vous en doivent. C'est très vite pour des sociétés qui, qui grossissent rapidement, des start qui se transforment et qui, qui sont en perpétuelle évolution. Mais c'est très rapidement une personne qui va être à mi-temps, après à plein temps, pour créer des relances, pour aller chercher l'argent qui manque, passer des coups de téléphone à la, à la personne à qui on l'a envoyé, à une autre personne. Donc, comme tu le disais très justement tout à l'heure, c'est quelque chose qui va vite du temps et surtout euh, qui va créer encore plus de retard. On est arrivé à date échéance, on n'a pas eu. On a un cycle de relance derrière par mail, plus des relances par téléphone. Et tout ça, c'est du temps perdu sur la trésorerie. Donc C'est pour ça que nous avons créé Moment, qui est une assurance à la facture contre les retards et les défauts de paiement. Euh, cette société a été créée euh, l'année dernière. Aujourd'hui, on fait gagner en moyenne 20 jours de trésorerie euh, par facture assurée euh, à nos clients. Euh, on est situé à Paris, donc euh, nous aussi, on est 100% en télétravail euh, actuellement, euh, mais ça ne nous empêche pas de, de continuer à générer... Euh, de la croissance et de continuer à répondre euh, à nos clients qui ont euh, aujourd'hui, euh, évidemment, euh, encore plus besoin d'un service comme le nôtre. Euh, en, nous sommes en partenariat avec Euler donc qui est le numéro un euh, mondial de l'assurance crédit. Euh, et nous couvrons euh, des, des secteurs... Euh, de clients TPE, PME qui sont aussi bien des marketplaces de recrutement que des électriciens, que des ESN ou même des, des sociétés de, de conseil. Euh, Aujourd'hui, on a des clients qui nous suivent depuis le début euh, qui décident d'assurer parfois même l'intégralité de leur facture puisque, euh, comme on le disait, ça leur permet de, de de s'enlever ce, ce pain point de, de la tête, euh, de, de, de supprimer la partie euh, relance euh, et puis de, de sécuriser leur, leur trésorerie. Donc, on va rentrer un peu dans le dans le détail de ce que c'est que l'assurance à la facture. Il existe d'autres produits, euh, mais il y, a, il y a certains points euh, qui, euh, qui sont vraiment intéressants euh, par rapport à, à d'autres solutions euh, que vous connaissez certainement. Euh, donc l'assurance à la facture en tout cas chez Moment vous permet d'assurer euh, votre réservé à 90% euh, donc ça veut dire déjà avoir de la visibilité euh, sur sur sa trésorerie et pouvoir prévoir euh, les flux de, de trésorerie en entrants euh, à partir du moment où comme certains clients le font euh, vous assurez l'intégralité de, de vos factures euh, vous pouvez euh, sécuriser aussi euh, votre votre trésorerie euh, par ailleurs, en, en, aujourd'hui, euh, la, la, la relation client fournisseur elle est basée sur euh, un paradigme qui, euh, finalement, met le donneur d'ordre euh, dans une position de, de, de force euh, où euh, bah, il peut imposer euh, ses, ses conditions euh, de paiement. Euh, et puis, vous avez besoin de, de vos clients pour, pour continuer à, à fonctionner. Donc, il n'est pas toujours évident euh, de se retrouver à et euh, négocier le contrat et en assurer la livraison et puis ensuite devoir réclamer d'être payé alors que c'est quelque chose qui est tout à fait normal euh, et cette assurance à la facture va vous permettre de préserver justement cette relation client-fournisseur, euh, non seulement parce que vous n'aurez plus à intervenir dans la partie du, du cycle de relance, euh, mais aussi parce que ce sont des, des relances qui ont été travaillées et qui sont faites de manière souple, de manière diligente, euh, parce qu'on sait que c'est cette relation client-fournisseur qui va être au cœur euh, de la négociation du contrat et donc de la pérennité aussi de, de votre entreprise. Euh, L'assurance à la facture, euh, telle que nous la proposons, elle est sans engagement. Donc, ça veut dire qu'on assure exactement euh, les factures que l'on souhaite. Euh, il n'y a pas d'obligation euh, de s'engager sur un volume de factures ou sur un montant euh, de facture à l'année. Euh, on peut choisir en fonction du client qui va par exemple être nouveau et qu'on ne connaît pas, euh, ou qu'on connaît bien, mais qui nous paye en retard. Et euh, comme je le disais précédemment, nous, bah, on a besoin de pouvoir... Euh, euh, prévoir nos, nos flux de trésorerie parce qu'on a besoin d'investir ou parce qu'on a des salaires à payer. Euh, donc on va se tourner vers une solution euh, euh, d'assurance euh, à la facture de type Moment. Euh, et comme son nom l'indique, c'est une assurance. Donc ça veut dire qu'en cas de défaut de paiement, eh bien, vous êtes assuré. Euh, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, vous faites appel à des, à des solutions euh, comme de la facturage ou comme du recouvrement, euh, mais avec lesquels vous n'êtes pas sûr du résultat final et on peut euh, vous demander euh, de... Euh, enfin, vous pouvez être définancé par exemple par, par le facteur ou si le recouvrement n'aboutit pas, eh bien, vous vous trouvez avec une facture qui n'a pas été réglée. Euh, et enfin, Moment a, a, a choisi euh, de... Digitaliser 100% de son processus tout en restant très joignable par chat ou par téléphone, euh, mais en tout cas de vous donner une réponse immédiate sur l'éligibilité de vos factures. Tout se passe en ligne, euh, c'est sans devis euh, et donc ça vous permet de gagner du temps. Donc en, en, en quelques clics, vous savez euh, si une facture est éligible et on ne vous demande pas de payer euh, pour, pour ce service. Comme, comme vous avez peut-être l'habitude, pour ceux qui connaissent celle-ci, euh, on, on choisit toujours des partenaires qui sont, euh, qui sont extrêmement souples et surtout très rapides. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, si je prends un cycle de, de, de facturation classique, euh, vous allez avoir de la négociation en avant-vente, vous allez envoyer un devis, vous allez suivre le tracking, vous allez envoyer une signature électronique. À un moment, vous allez... Euh, peut-être avoir un doute, vous allez dire « Ok, là, j'ai en, en face de moi euh, quelqu'un qui m'a signé mon document, mais je sens pas en termes de paiement, par exemple. Euh, » vous, vous aurez fait en amont tout ce qui est nécessaire de faire euh, et à un moment, vous aurez ce doute et vous direz « Ok, je suis à un moment précis dans le mois, un moment précis dans l'année où j'ai besoin de cette trésorerie et je ne veux pas jouer avec le feu. » En fait, très simplement, vous allez pouvoir demander à un moment d'assurer de, de, de, la facture. Il euh, faut savoir qu'en quelques secondes, c'est vraiment extrêmement rapide, vous avez une réponse. Euh, c'est c'est c'est un vrai confort de se dire que en un clic je demande et j'ai une réponse quasiment immédiate donc c'est euh c'est une assurance à la facture qui va pas vous demander euh, de démarche. Voilà où je veux en venir. On va pas vous demander un travail supplémentaire. Euh, L'idée de la, de la digitalisation, c'est de, de que vous soyez plus, plus souple dans votre travail, qu'on qu vous décharge d'une partie euh, de l'administratif et du travail que vous faites tous les jours qui vous prend du temps. Euh, donc encore une fois, j'insiste un peu sur cette partie-là, mais c'est important de, de comprendre que, que ces liens qui sont faits entre... Euh, des outils de facturation et, et, et là, en l'occurrence, un outil d'assurance à la facture, il faut que ce lien soit fait simplement et que ça ne vous demande qu'un minimum de travail. Et là, on est vraiment sur ce qui peut se faire de minimum. Donc, c'est important. Si demain, vous devez choisir des solutions qui communiquent entre elles euh, ou des solutions pour, pour vous aider tous les jours, prenez des solutions qui ne sont pas compliquées à utiliser euh, et qui sont très simples à mettre en place et qui ne vous demandent pas un effort supplémentaire. Sinon, vous allez peu l'utiliser euh, ou alors... Euh, à chaque fois, ce sera une, dans la souffrance. Euh, on passe sur euh, l'assurance euh, à la facture. Qu'est-ce que ça change euh, pour vous concrètement Là, aujourd'hui, euh, on vous a expliqué quelles étaient les, les fonctionnalités très utiles dans un outil de facturation, même. Euh, donc, vous ne pouvez pas vous passer pour être payé le plus rapidement possible et le plus simplement possible. Même chose pour Clara, les, les, les options qu'il faut avoir dans un outil d'assurance à la facture, ces, ces fonctionnalités, ces options qui sont obligatoires aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous Je laisse Clara prendre la main. Merci, Anthony. Euh, donc, on, on parlait tout à l'heure de la, de la sécurisation de votre trésorerie. Euh, c'est une question qui, qui revient souvent. Eh bien, avec Moment, euh, nous, ce que nous proposons, c'est de, de régler 90 de la facture à, à l'échéance. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'une facture est assurée chez Moment, euh, si elle n'a pas été payée, euh, à la date d'échéance, vous pouvez actionner un bouton qui s'appelle « Payez-moi » euh, et vous recevez automatiquement ces 90 euh, donc c'est ce que je disais, en fait, c'est la raison pour laquelle certains clients décident d'assurer l'intégralité de leur facture chez Moment, puisque quoi qu'il arrive, ils recevront les 90% de, de cette facture à la date d'échéance. Ah, si, si vous reprenez le schéma que je vous présentais tout à l'heure, euh, un client que vous sentez euh, moyennement en termes de paiement, vous êtes sur une période délicate pour vous, euh, peut-être un gros paiement, euh, et vous avez besoin de sécuriser au maximum, imaginez à date échéance, pas un jour après, vous allez juste cliquer sur le bouton et vous récupérez 90% de la somme. Euh, voilà, c'est quand même assez magique sur ce point de vue. Alors, en termes de, de, de magique, euh, on l'explique. Mmh. <rire> tout à l'heure euh, mais, mais effectivement on a voulu avoir une solution qui était très très simple euh, qui soit rapide et, et qui se passe 100% en ligne euh, ça va vous permettre autre chose euh, l'assurance à la facture ça va vous permettre un gain de temps euh, sur les relances euh, puisque comme je vous l'expliquais aujourd'hui c'est une facture payée en retard c'est environ trois heures et demie de, de traitement par vos équipes, euh, et bien Moment, à partir du moment euh, où vous assurez une facture euh, chez nous, euh, va s'occuper des relances à l'amiable pendant 60 jours. Euh, donc, ces relances, elles vont être faites euh, par mail euh, à, vos, à vos clients et elles sont euh, faites sur une cadence euh, qu'on a, euh, qu qu a créée euh, de mail de manière vraiment très, très souple et encore une fois, euh, de façon à, à préserver votre, votre relation client-fournisseur. Euh, nos clients, aujourd'hui, apprécient euh, d'avoir une tierce personne qui s'occupe de la relance euh, de manière évidemment très souple. Hein. L'idée, c'est pas d'aller agresser vos clients euh, parce qu'on on sait que certains clients ont eu des expériences un peu négatives avec, euh, avec d'autres solutions qui existent depuis, depuis des années. Euh, donc, nous, on a vraiment cherché à... À, à relancer le client euh, et en lui facilitant aussi la tâche, en lui euh, euh, donnant un espace où il peut euh, avoir accès directement à la facture pour se, pour se souvenir de, de la facture et puis où il va pouvoir payer aussi plus facilement euh, euh, ben, et bien vous. Donc tout ça, évidemment, ça amène une, une, une tranquillité d'esprit euh, puisque euh, les 10% restants sont versés euh, quand euh, le client paye à l'issue euh, des relances amiables. Donc de temps en temps, on a, des, on a des clients qui ne payent pas au bout de ces, de ces 60 jours et là comme je vous l'expliquais au début, nous sommes adossés, nous travaillons main dans la main avec notre partenaire Euler Hermes, qui lui va s'occuper des, des relances après 60 jours. Et tout ça en fait, ça va vous donner davantage de temps pour vous concentrer sur l'essentiel qui est la vente. Euh, puisque euh, avec Momen, vous êtes assuré en cas d'impayé, donc c'est-à-dire que si au bout euh, de ces 60 jours et des relances de la RMS, votre client ne paye toujours pas, eh bien vous conservez les 90% qui vous ont été réglés dès la date d'échéance. Donc en fait, à partir du moment où vous avez appuyé sur le bouton "Payez-moi à l'échéance", vous n'avez plus à vous occuper de rien, ni des relances. Euh, les 10% vous sont versés. Quand nous, nous avons obtenu ces 10%, et en cas d'impayé, vous, vous conservez ce qui vous a été versé, donc les 90%. On a décidé d'appliquer un tarif qui soit clair et transparent, qui soit de 2%. C'est un tarif fixe quel que soit euh, le montant de la facture, quel que soit euh, euh, le client qui est en face euh, de votre client. Euh, et euh, si votre client euh, règle à 30 jours, à 60 jours ou à 90 jours, et bien ce, ce tarif restera euh, inchangé. Et ça C'est une partie qui est importante aussi quand vous choisissez euh, la solution qui va vous accompagner sur la partie de recouvrement et sur la partie de garantie de trésorerie. Euh, c'est de pouvoir avoir euh, en amont une, une visibilité sur euh, le prix euh, de manière à ne pas vous retrouver euh, avec des, des prix qui, qui changent et qui parfois euh, augmentent très fortement. Euh, vous, le, vous le savez d'ailleurs euh, certainement. Oui, excellent conseil euh, par rapport à, au choix de, de l'assurance à la facture. Euh, je vais insister sur des points, encore une fois. Euh, N'oubliez pas que c'est 90% du montant cette fonctionnalité est vraiment très importante. Donc si vous devez choisir une, une solution d'assurance à la facture, euh, pouvoir appuyer sur un bouton récupérer 90% de la facture à date d'échéance, c'est assez génial. Et de se dire que les 10% restants ne sont pas perdus, c'est parce que vous avez demandé ces 90% qui sont perdus, à partir du moment où le client va régler les 10%. Pas régler la facture, pardon. vous allez récupérer les 10% restants. Donc euh, voilà, là, Clara vous a annoncé des fonctionnalités qui sont... Euh, plus qu'important, euh, notez-les, euh, prenez le slide et dites-vous que quand vous allez choisir votre, votre assurance à la facture, vous avez besoin euh, de toutes ces fonctionnalités, très important. On va maintenant vous expliquer, celle-ci moment, pourquoi euh, il est important en fait d'avoir les deux solutions qui communiquent, euh, ça va répondre à des questions qu'on commence à avoir un petit peu sur le, sur le chat. Euh, comment, comment on communique euh, comment on fait ce lien entre un outil de facturation et un outil d'assurance à la facture euh, sans devoir faire des, euh, des extracts, des exports, euh, réimporter, envoyer la facture pour demander l'assurance, enfin, des démarches qui peuvent être assez compliquées. On, on va parler euh, donc de fonctionnalités communes, très simplement, à euh, du retard de paiement, l'assurance à la facture en un clic depuis votre outil de facturation. Donc, on a parlé des, des fonctionnalités de facturation. Une fois que j'ai fait ma facture, moi, je vais pouvoir euh, la faire apparaître. En fait, elle va apparaître automatiquement dans mon interface Moment. Donc, ça, c'est encore une fois assez génial. Ça veut dire que je crée ma facture euh, dans celle-ci. À partir du moment où je l'ai créée, elle apparaît dans mon interface Moment. Ce qui ne veut pas dire, donc ça va répondre à la question de d'Adeline, ce qui ne veut pas dire que je suis obligé de faire assurer toutes mes factures. Je vais pouvoir choisir dans l'interface Moment les factures que je veux faire assuré ou non, en un clic. Voilà, et ensuite, euh, dans l'interface Moment, vous êtes alerté sur euh, les factures impayées qui arrivent à échéance. Euh, donc, ça va vous permettre, euh, en, un, en un clin d'œil, euh, de pouvoir euh, décider si, euh, si vous n'avez pas décidé d'assurer l'intégralité de vos factures, et si vous voulez assurer euh, telle ou telle facture, parce que vous voyez que la date d'échéance euh, euh, arrive, euh, arrive bientôt euh, donc l'assurance à la facture se fait directement depuis, euh, depuis Moment hein, en appuyant sur un, un bouton qui est le bouton couvrir et, euh, et ce qui est intéressant c'est que à partir du moment où vous déclarez qu'une facture a été payée si vous le faites par exemple euh, dans dans ci et euh, eh bien le statut de la facture payée va être automatiquement mis à jour avec Moment en fait euh, comme le euh, comme le disait très justement Anthony, juste au début de ce slide, en fait, Moment et Celsi communiquent. Et donc, on a une synchronisation sur les factures et sur l'état des factures qui se fait au jour le jour avec Celsi avec et Moment. On va très clairement avec avec ce, ce lien qu'on crée entre la solution de facturation et la solution d'assurance à la facture, euh, on, va, on va vous éviter en fait de la double saisie, hein, très simplement, des oublis et des erreurs. Euh, par exemple, la réconciliation comptable, euh, savoir qu'une facture a été payée partiellement à 90% parce que vous avez demandé le paiement dans Moment, c'est extrêmement important dans votre outil de facturation de comptabilité. Donc, c'est pour ça que ce lien aujourd'hui existe. Encore une fois, euh, c'est quelque chose de crucial. Quand vous allez choisir vos solutions, vous allez devoir vous poser cette question et poser la question aux solutions que vous aurez euh, définies. Euh, c'est important qu'il y, ce, qu y ait ce lien pour vous éviter les erreurs. On sait à quel point les erreurs comptables peuvent être importantes pour une société, des PEPME. Euh, donc, on va, on va les éviter au maximum. C'est euh, le lien minimum que vous devez avoir. Très clairement. J'ai fait une vidéo, je vous ai mis le lien sur cette slide, vous pouvez la retrouver sur la marketplace celle-ci. C'est une vidéo qui dure deux minutes 40, je crois, pas plus. Donc, ça ne va pas vous endormir, je l'espère. Euh, C'est pour vous montrer en fait, le lien entre les deux solutions. Donc, vous verrez en fait que je crée un devis dans celle-ci. Il apparaît directement dans Moment. Je clique sur un bouton pour le faire assurer. C'est vraiment très simple. Vous allez voir que dans l'interface Moment, j'ai fait quelques petites captures d'écran. Donc En haut à gauche, vous avez notre Marketplace avec Moment et celle-ci. À droite, vous avez votre compte Moment. Où vous allez pouvoir choisir en fait, celle-ci pour la synchronisation. Euh, vous allez pouvoir ensuite créer un document et tout simplement demander à ce qu se, que, que cette facture soit couverte. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que quatre screenshots, très clairement. Euh, on a voulu, encore une fois, que ce soit extrêmement simple. Donc gardez bien en tête les fonctionnalités qu'on vous a listées, autant sur l'outil facturation que sur l'outil d'assurance et ensuite la connexion entre les deux. Ces trois étapes sont euh, très importantes pour le choix de vos outils. Je vais euh, regarder très rapidement, il y a pas mal de questions qui sont arrivées entre temps. Euh, il y a une question pour toi Clara, euh, une question de Patrick, un, un fidèle de nos, nos webinaires, euh, qui demande euh, quel type de, de, de profil de client pourrait être refusé pour une assurance à la facture Bonjour Patrick. Alors, euh, en fait, euh, on n'a pas de profils euh, type qui sont acceptés ou refusés. Euh, nous, ce qu'on propose, en fait, euh, à nos, euh, aux personnes qui sont intéressées, euh, ou même à nos clients, c'est euh, de se créer un compte gratuitement sur euh, sur Moment. Euh, et puis, euh, à l'issue de la création de ce compte, de rentrer les factures qu'ils souhaitent assurer. Donc ça, c'est toujours gratuit. Il n'y a pas de carte bancaire euh, qu'on demande de rentrer, rien du tout. Et vous saurez, en fait, quelles factures est éligible. Euh, puisque en fait euh, vous pouvez avoir par exemple euh, plusieurs euh, clients et puis la facture d'un client A va être acceptée, celle d'un client B va être refusée. Euh, on se base sur un, un profil de risque de, de, de, de l'entreprise euh, et le, le plus simple c'est vraiment de venir se créer un profil et puis de, de tester euh, l'ensemble de ces factures, sachant que c'est important et nécessaire que vous assuriez euh, vos factures dix jours avant la date d'échéance. Euh, pourquoi Parce qu'on est, est une assurance euh, et qu'on euh, a besoin de ce, de ce délai pour pouvoir euh, assurer votre, votre facture. Donc vraiment mon conseil c'est inscrivez-vous sur le site, on va vous demander le numéro de sirène, un mail et puis euh, à partir de là vous allez pouvoir jouer et puis euh, rentrer vos factures dans, dans l'outil. Oui, en effet, c'est le meilleur meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est tester. C'est comme ça qu'on qu on comprend les solutions et qu'on on arrive à voir si elles sont adaptées à notre utilisation. Donc, même chose pour celle-ci, créez-vous un compte test, euh, connectez les deux, essayez de voir, créez des devis, créez des factures. Euh, votre, votre prochaine facture que, que, que vous devez faire payer, faites-la, sur Vous voyez ce que ça peut donner, vous voyez en termes de coûts, de, de, coût, de tarifs. Ça ne, va pas, ça ne va pas vous ruiner très clairement. Donc euh, essayez, testez, voyez euh, les limites de, de nos solutions, euh, notez bien toutes les fonctionnalités qu'on vous a données pour, pour, pour les regarder et voir comment elles fonctionnent dans nos solutions et pourquoi pas aussi comparer avec ce qui se fait. Euh, on n'a aucun problème par rapport à ça, on est assez convaincu de nos solutions, clara euh, comme moi, donc euh, n'hésitez pas à, à faire cette démarche. Euh, on a fini par rapport au stage, je me remets un peu sur les questions, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a, Anthony, une question euh, qui de Frédéric euh, Ducot, je ne sais pas si je prononce bien, qui demande la, la, la différence entre euh, l'assurance facture et un cabinet de recouvrement. Euh, si tu veux bien, euh, je pense que c'est intéressant euh, qu'on discute, puisqu'un cabinet de recouvrement, lui, va euh, s'occuper, en fait, euh, donc euh, souvent en vous rachetant la, la, la créance, de, de venir... Euh, euh, recouvrir la, la facture. Donc, ça veut dire de relancer votre client euh, pour euh, pour, se, pour, se, pour se faire payer. Euh, nous, ce qu'on fait chez Moment, euh, c'est que nous n'achetons pas la, la créance. Donc, ça veut dire que euh, vous restez propriétaire de, de la créance. Euh, on va venir vous régler les 90% à la date d'échéance. Et ensuite, on va s'occuper euh, des relances. Euh, mais, et ça répondra à une autre question, euh, votre client va continuer... Euh, de vous payer pendant les 60 jours. Donc, ça veut dire que nous ne on, on se subroge pas euh, à nos clients, donc à vous, euh, pour récupérer euh, la, la créance, euh, comme euh, peut le faire euh, aussi euh, la facturage, euh, par exemple. Donc, Ça, c'est une des grosses différences euh, qu'on a avec euh, avec un cabinet de recouvrement euh, ou avec euh, ou avec euh, la facturage euh, et non... Euh, Thierry, vous n'avez pas euh, à mentionner Moment comme, comme récepteur de la facture euh, dans, dans la majorité des, des cas, en tout cas pendant les 60 jours, euh, puisque, euh, puisque vous restez euh, propriétaire de la créance. Parfait, ça répond à, à pas mal de questions justement par rapport à ça, euh, par rapport au fait de, de stipuler Moment. Donc ça répond à plusieurs questions. J'ai également une question de Florent qui demande si c'est un module accessible dans celle-ci. Alors non, ce n'est pas un module celle-ci, c'est en fait, vous, au moment où vous allez créer votre compte test dans Moment, vous aurez la possibilité dans les réglages de Moment de le synchroniser en fait, avec votre outil de facturation. Donc si vous utilisez déjà celle-ci, ça va être le cas, euh, vous pourrez tout simplement le synchroniser. Donc ce n'est pas directement un module dans le store de celle-ci, mais c'est euh, en deux clics euh, synchronisable. Et, Et c'est l'écran euh, sur les slides que tu as présenté Anthony, c'est l'écran en haut à droite où euh, vous voyez à partir du moment où vous avez créé votre compte, vous pouvez euh, synchroniser vos factures avec celle-ci. Et c'est détaillé sur la vidéo, donc allez jeter un petit coup d'œil sur la vidéo, ça va, ça va vous aider. Euh, J'ai également une question de Julia qui demande si on peut créer un devis, alors c'est plus une question celle-ci, sur l'application mobile, alors oui en effet, hein, vous pouvez créer un devis sur l'application mobile, euh, il apparaîtra dans votre compte celle-ci, donc il apparaîtra également sur Moment. Euh, ça ne pose pas de, de, de, de, de problématique. Et, et, et on a une question d'Adeline euh, sur une partie un peu réconciliation, euh, qui nous demande euh, si Moment paye euh, 90% à l'échéance, le statut Sazi s'actualise aussi automatiquement. Effectivement, euh, on a parlé du sens Sazi vers Moment, euh, mais la réconciliation se fait aussi dans l'autre sens. Euh, donc, ça veut dire que vous aurez une, une alerte dans la partie comptable de saisie euh, stipulant que vous avez reçu un paiement euh, sur, euh, sur cette facture. Oui, en effet, c'est intéressant de, de mentionner. Euh, le mentionner. La communication se fait évidemment dans les deux sens, mais c'est important de le mentionner. Alors, on a encore le temps de répondre à deux ou trois questions, si vous en avez encore. Je vois deux questions sur les litiges, Jean-Denis, euh, sur la partie euh, facturation. Euh, alors, en fait, euh, Alain euh, qui me demande si euh, comment sont gérés les litiges si par exemple il y a une erreur ou une interrogation sur le contenu d'une facture qu'il faut modifier euh, donc euh, on a la, enfin vous avez la chance d'avoir des, des équipes euh, opération et sales qui sont euh, à votre disposition euh, et c'est d'ailleurs pour ça que vous' travailler avec Salesy parce que Salesy comme Moment euh, ont des équipes d'humains de, qui, sont, qui sont là pour vous répondre euh, donc oui euh, on peut faire des modifications, en revanche il faut le faire euh, euh, le plus rapidement possible euh, et euh, nous en fait on ne gère pas le litige donc dire si vous avez euh, un, un client qui refuse de payer une facture parce que il estime que la prestation n'a pas été euh, livrée comme il l'entendait. Euh, là, c'est ensuite à, à vous de gérer ça avec votre client, euh, mais Moment euh, se désolidarisera en fait, puisque nous on a, on a pour vocation en fait euh, d'assurer des retards ou des défauts de paiement, euh, mais pas des litiges. Donc euh, attention à ce, à ce point. Mais on, mais on est totalement disponible pour, pour échanger plus longuement là dessus. Oui, tout à fait. On a, on a de, de deux côtés hein, chez Moment, mais également chez celle-ci, euh, la possibilité d'échanger directement avec des humains. Euh, C'est tout à fait vrai. Donc, vous pouvez euh, demander une démonstration, être accompagné euh, par un expert qui va vous montrer la solution, qui va vous expliquer euh, comment elle fonctionne du côté celle-ci ou du côté Moment. Et également, un chat euh, sur le site. Je, vous ai... Je vais vous montrer tout de suite. Donc ça c'est notre partie marketplace où vous allez pouvoir retrouver, euh, retrouver notre vidéo. Euh, ça c'est très intéressant. Euh, Clara si tu veux l'évoquer notre partenariat Moment Sazi. Oui euh, donc dans le dans le cadre du partenariat Moment Sazi euh, nous avons décidé d'offrir aux au clients Sazi euh, 100, 100 000, euh, 10 000 euros pardon euh, de euh, de facture. Euh, euh, assuré euh, gratuitement euh, par euh, par moment pour vous permettre de tester la solution euh, donc c'est vraiment bah, Patrick on en parlait tout à l'heure mais voilà si vous voulez tester des, des factures et qu'elles sont éligibles bah, n'hésitez pas à les, à les assurer parce que dans la limite de, de 10 000 euros euh, pendant trois mois euh, nous vous offrirons cette cette couverture après euh, euh, je vois quelques quelques autres questions qui me, euh, Une personne qui me demande si une, une association loi 1901 peut assurer des factures chez Moments euh, Donc la réponse est oui euh, Il faut voir euh, quelle facture vous avez Encore une fois, créez-vous un, un profil et vous aurez immédiatement la réponse hein, Donc euh, Il n'y a pas besoin d'envoyer des papiers et d'attendre un devis Automatiquement on vous dit si la facture est éligible ou pas euh, on voulait euh, également aborder, euh, pardon Claire, je te coupe, on voulait également si. aborder avec vous très rapidement euh, des fonctionnalités qui sont très utilisées sur les outils de facturation aujourd'hui, euh, qui sont les, les, les paiements à multiples échéances et également les abonnements, euh, à savoir si on pouvait les faire assurer. Euh, C'est également possible chez Moment, ça veut dire que si vous avez plusieurs échéances sur une facture, ça ne posera pas de problème pour euh, assurer cette facture et si vous générez des abonnements euh, avec une fonctionnalité d'abonnement comme c'est le cas par exemple dans celle-ci où une facture va être générée automatiquement il vous suffira en fait au moment de, la, de la, au moment où cette facture va être générée bah, de demander l'assurance mais elle apparaîtra bien du côté Moment donc vous pourrez tout à fait euh, faire cette démarche c'est important parce que c'est des fonctionnalités qui sont beaucoup utilisées aujourd'hui euh, sur les outils de facturation Émilie, euh, on va vous mettre le lien pour s'inscrire sur euh, Moment en fait on vous... On vous... Euh, on vous conseille de, de trouver ce lien sur la marketplace Selsi euh, donc n'hésitez pas et puis sinon l'adresse c'est getmoment.io mais on vous mettra les, les liens sur, euh, sur la présentation je vous ai mis également les, les deux sites, on vous les rajoutera hein, si vous voulez, on va les mettre dans le dans le chat euh, pour aller sur nos sur, nos, sur nos sites internet, donc sur Moment, euh, également sur celle-ci. Euh, J'ai des questions sur les tarifications également. Euh, la tarification, bah, Moment, on l'a déjà évoqué. Euh, celle-ci, bah, vous voyez ici, vous allez pouvoir la simuler. Il y a un simulateur de tarification, donc venez, regardez un petit peu à quoi ça ressemble euh, et regardez un petit peu par rapport aux fonctionnalités également, les outils que vous voulez utiliser. Euh, on a un peu dépassé le temps qui nous était apparti. Est-ce que euh, je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions Encore une fois, on se rend bien sûr disponible si vous avez besoin euh, des deux côtés pour répondre à vos questions. On va également récupérer toutes vos questions. Si jamais on en avait raté une, euh, on, on viendra vers vous très rapidement. Euh, je vais les récupérer dans la journée. donc on va, on, va, on va se parler avec Lara dans la journée pour échanger euh, par rapport à ça. Et donc s'il y avait des questions, et on en serait désolé, mais s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on reviendra vers vous très rapidement. Euh, de mon côté, euh, je vous invite à vous inscrire à notre prochain webinaire, le dernier euh, par rapport à notre, euh, par rapport à notre euh, Digital Club pardon, euh, qui sera par rapport à la comptabilité et votre expert comptable euh, qui travaille avec celle-ci. Euh, merci beaucoup à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Vous avez été nombreux. Euh, merci à toi Clara pour euh, cette présentation, c'était très clair et très intéressant. Eh bien, merci pour, pour l'invitation euh, Anthony et puis euh... Merci à tous et à toutes pour, pour, pour vos questions. Comme le disait Anthony, on revient vers vous avec les réponses parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de questions. Donc, on ne vous oublie pas, chacun et chacune auront, auront la réponse. Merci d'avoir été présent. Et puis, à bientôt. Bon courage pour, pour la période en cours. Merci à tous et à très bientôt. Très bonne journée. Au revoir.